gens de l'Internet, j'espère que vous allez bien aujourd'hui en compagnie de personne parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui les amis On est sur Skill PvP pour une nouvelle vidéo Très très très intéressante parce que j'ai fait le plus gros échange Skill PvP je crois En tout cas c'est une super de bonne échange pour moi et pour la jeune fille ou le jeune homme avec qui j'ai fait un échange Parce que en 2018 les amis on ne peut plus assumer le, le, le sexe d'une personne Donc voilà Ok um... Donc en gros je vais vous laisser regarder ça et puis en espérant que ça vous fasse plaisir et honnêtement les amis si cette vidéo là atteint les 300 pouces bleus j'essaierai de vous crafter un plastron space renforcé et vous le donner en giveaway les amis et oui les amis je suis un tug live donc 300 pouces bleus pour que ça arrive et euh, aussi partager la vidéo sur Twitter et tout ça me ferait vraiment plaisir et, euh, et voilà. Je vous ai un peu spoil la vidéo, mais vous savez qu'on va avoir un space renforcé. Mais versus quoi, vous ne savez pas encore. Hey, hey, bonne, euh, bonne fin de vidéo, les amis. Je vous aime du peu pour mon cœur. Merci à tous pour le support. Toi, tu as vraiment un skin de merde. Et on se dit à bientôt. Ciao, ciao. Yo, les gars, donc, je vais échanger euh, deux stacks de... Euh, non, deux stacks, deux stacks. Qu'est-ce que je raconte? Un, euh, deux inventaires complets de euh, space obsidienne contre un plastron forcé. Donc environ 20 20 pb, 25 pb Donc environ pour 20 euros, donc c'est plus long Donc ouais, gardez c'est ça, exactement Donc 1dc plus 5 de spécificité et 8 vers versus pression avancée gamers oui Donc c'est ça le deal, je lui donne tout l'inventaire Le truc, let's go, gamers Je lui donne tout tout tout tout tout tout tout a Tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac Tac, tac, tac, tac, on va devoir retrait d'après avec lui, on pourrait tellement l'arnaquer en ce moment, je compte juste un inventaire, mais on n'est pas des fils de pute quand même, hein. on va le aller chercher le reste, slash back, mais what the fuck, tu as eu tout ça, ben bah, c'est, j'ai dépensé toute ma monnaie pour protéger ma base frérot, et là on avait dit 5 euh, lignes, donc, euh, ben bah, c'est un inventaire encore en fait, voilà, c'est tout ce que j'ai en fait, j'ai un autre inventaire et puis voilà, un autre inventaire, et puis voilà. Trade, live gaming. Oups, elle est là. Et je crois qu'il m'en reste encore un stack ou deux. Je crois que c'est pas mal ça en fait. Euh, si je me trompe pas. Euh, ça, ça clique pas des fois quand tu cliques dessus, ça le met pas. Voilà. Voilà, voilà, donc ça nous fait quand même une bonne échange ici, j'ai échangé quand même vachement beaucoup, de toute façon, euh, on joue pas vraiment, on joue plus vraiment, le comment s'appelle, les points, je veux dire, on a 40 000 points, je crois, un truc comme ça, donc ça nous intéresse plus vraiment de les jouer, mais euh, peut-être que dans le futur, euh, dans le futur, euh, on va peut-être les rejouer. Donc, attends, je vais juste lui donner ce qui reste, je vais juste prendre une pharmax, il n'y a pas une pharmax qui est ici, voilà, il me reste juste deux stacks, donc je vais lui donner... Slash back, euh, voilà, et c'était 8 creepers, mais vu que j'ai pas assez de, de creepers, je vais lui en donner un peu plus, donc je vais lui donner euh, les 16 creepers comme convenu, puisque euh, voilà. c'est 16 creepers. Euh, tu as eu ce comment, wesh? Très, euh, j'avais un, <rire> ok. Voilà, comme ça, c'est fini. J'ai plus rien après, c'est tout ce que j'ai, mec. Je suis désolé, je pensais que j'en avais un peu plus, mais j'en avais pas assez, donc t'ai rajouté 8 creepers en plus. Vraiment désolé. Bon, c'est un bon trade, c'est un des plus gros trades du serveur. Je crois en fait que c'est le plus gros trade du serveur. Elle était gentille, ou il était gentil, il m'a pas arnaqué, donc ça fait plaisir, et puis on verra, ok. Donc, euh, merci à vous les gars, de euh, Faction XX Never Die. On se retrouve bientôt, j'espère pour une vente de Plastron Space renforcée. J'aimerais bien ça le vendre contre quelques pb ou de l'argent, ce serait plutôt sympathique. Allez les gars, je pense que je vais le vendre en fait. Euh, j'essaie de le vendre depuis plusieurs heures, en fait depuis à peu près 8 heures de temps euh, en, en temps euh, de jeu. J'essaie de le vendre à peu près depuis 8 heures en temps en game. Ça veut pas le vendre les amis, j'essaie de le vendre pour... Il euh, y a quelqu'un qui m'a proposé 20 pb mais... Euh, a chaque fois, il, il me dit non. Message. Euh, on va voir s'il répond cette fois-ci. Euh, 20 pb maintenant que le vent go spawn. Bon. Euh, on va voir s'il va venir. Lui, il m'a proposé 20 pb. Sinon, il y a la capote. Lui, il m'avait proposé la capote, un truc comme ça. Il m'avait proposé. Euh, il m'avait proposé 32 pb mais bon comme d'habitude euh, c'était encore un peu du mytho, c'est ça qui est dommage en fait, j'essaie vraiment de le vendre mais bon, euh, message sims, ton full space versus mon plastron. Donc oh. <rire> <rire> ouais, okay, je vais essayer de le vendre encore un peu les amis, peut-être 30 minutes et si on n'est pas capable de le vendre, je vais le mettre à l'HDV. Euh, je crois que j'ai pas trop le choix, on va le mettre à l'HDV les amis, um... oh quest nous demander Ah oh, il me donne 3 creepers, ok d'accord Merci mec, j'essaie de le vendre encore pendant 30 minutes et puis si je suis pas capable j'ai le mal hdv à 200 000 Ok les serveurs font euh, une demande si le usebug tp devrait être autorisé ou non Moi j'ai voté non perso euh, Je veux pas qu'il soit patch Je veux que le usebug tp marche parce que ça fait quelque chose partie de minecraft et il faut que ça reste dans minecraft Je suis quand même pas capable de le de vendre les amis donc qu'est-ce qu'on va faire c'est juste qu'on va le vendre en fait hdv sell, Alors, on va le mettre au max qu'on peut le mettre, c'est quoi c'est 200 000 6 000 de taxes donc ça revient à... On n'a pas le choix les amis, on n'a pas le choix de le mettre à 200 000 parce que euh, on n'est pas capable de le vendre, et ça va faire 200 000, je vais pouvoir me faire 20 pb, et donc ça revenait à peu près au même que si je le vendais pas, quoi. donc euh, voilà. On espère que quelqu'un l'achète, comme ça j'ai pas perdu 6 dollars pour rien, et puis attendez, on va voir si la loterie a été tirée. Oh, Isotac, c'est un gars que je connais. On rachète, donc c'est s'est rendu à 500 la loterie. Jesus Christ, avant c'était 300. Là c'est rendu 500 euh, le ticket, 86 000. Ouh, ouh, ouh, ouh. ça c'est cool. En plus, il y a un casino qui va bientôt sortir. À ce qui paraît, au Halls. Um, il y a un casino maintenant. Attends, c'est-tu là le Halls. Non, le Halls c'est de l'autre côté. Je crois que c'est de l'autre côté le Halls. Mais en gros, à ce qui paraît, il y a genre un genre de casino. Je, je vais aller voir ça, j'ai pas vu. Mais um, attendez. Voici oh, la trailardeuse. Uh, c'était ici. Um, il y a un casino ici, ça dit casino ici, vous voyez le casino, est-ce qu'il faut rentrer là, non, je sais pas comment on rentre dedans, c'est peut-être juste ici en fait, ouais voilà, c'est juste ici, casino, euh, ouverture prochainement, donc en gros il y a un PNJ ici, Franklin, qui nous propose des trucs, je sais pas ça être quoi les amis, euh, mais on verra bien qu'est-ce que ça donne, ça peut être intéressant euh, dans le futur, voir qu'est-ce qu'il y a, donc je vous reprends avec une dernière séquence pour terminer le tout de cet épisode de Trade, à tout de suite. Yop les gars, j'avais fait j'avais demandé à ce gars-là de me faire un contrat. Donc, euh, c'était de trouver euh, le PNJ pour 5000$. Donc voilà. Et j'ai donné les tickets. Et là, nous, on va lui vendre euh, des items. Donc, 7 Home euh, M. Home euh, Sky. Euh, voilà. Et puis, vous allez voir, les gars, ça va être vraiment intéressant. Parce que regardez toutes les stuffs farm que j'ai. C'est un truc de fou. Tous les stuffs qu'on a, qu'on peut vendre euh, aujourd'hui. On va vendre ça en premier. Et on verra après pour le reste. Euh, on va prendre les plastrons vu que ça fait plus de points. Pour Boum boum boom, boom, boom What the fuck? Sérieux là? Je peux pas l'ouvrir, putain C'est bon les gars, j'ai vendu, ça a fait 151, 82, 19 points. Et euh, là, on va continuer à prendre juste des plastrons, dans le fond, vite fait. Euh, je pense qu'il nous reste une échange avec lui. Donc, on va regarder ça vite fait. Les pantalons aussi, on va prendre vite fait les pantalons. Mais je pense pas que je suis... Juste là, si quelqu'un veut te kill, t'inquiète. Personne veut me kill, je suis euh, trop gentil avec toute la planète entière. Donc, euh, voilà. Et le dernier trade, voilà. Oh, même pas encore en trade De fois... Ils l'ont rendu plus puissant, ce petit bâtard Qu'est-ce qu'on peut changer On a deux pantalons ici, on a des casques. On va vendre des casques d'abord, on n'a pas trop le choix. Hein. Euh, on va prendre juste une ligne, je pense que ça va être assez. Après, il va se téléporter. Je ne veux pas trop en prendre aussi, parce que comme je dis, il y a un gars le Sénat, donc... Euh... Oh merde euh... Ok, comme ça. Voilà, et normalement c'est bon. Et voilà. Merci euh, Arceus pour le euh, truc Donc voilà les gars si vous voulez euh, Je euh, vais euh, poster euh, cette vidéo Oh d'ailleurs Pour faire un update on va le spawn parce que je vais pas mourir avec Mais Toujours pas vendu ce putain de plastron les gars Je sais pas quoi faire vraiment je sais pas Je suis à bourre quoi Parce que j'aimerais ça vraiment le vendre contre environ 20 pb Ou 2200k mais euh, c'est qu'il y a personne qui veut l'acheter, tu vois. Donc c'est vraiment un des items les plus difficiles à trade. Donc faites attention les amis. Sincèrement faites vraiment vraiment attention si vous euh, si vous, vous pensez acheter un plastron renforcé ou vous voulez en échanger un, c'est vraiment chaud. C'est vraiment cool pour PvP. Si vous êtes un vrai joueur PvP, un, un joueur PvP vraiment haut, fort et tout. Mais sinon c'est vraiment difficile à trade. Donc voilà, faites attention. Voilà sur ça les amis. J'espère que la vidéo vous a eu plaisir Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.